Salut tout le monde, c'est Chirel. On se retrouve aujourd'hui pour une découverte d'un jeu qui est sorti le 24 février 2022. Et quand je tourne, on est au mois de mai. Donc vous voyez, c'est un jeu récent. Il est développé par LKA, édité par WeRed Productions. Il est au prix hors promo sur Steam de 29,99€. Version simple, sinon vous avez la version de luxe. Et puis, je vais vous laisser avec le trailer. On reviendra en jeu. Je vous expliquerai. Un petit peu tout cet univers et pourquoi euh, ce jeu est interdit aux moins de 18 ans, sachant qu'il a été censuré sur PlayStation pour euh, ses séquences perturbantes. Donc on va voir tout ça ensemble après en jeu. Je vous laisse avec le trailer. Dream, was it not? Tell me a dream, please. I am in the woods near Nanny's house. I have the feeling that something bad is going to happen at any moment, so I look around with caution. I go to the lake and sit on the dock, dipping my feet in the water as always. It's the peak of winter and it's very cold. My feet begin to feel icy and weighty, getting heavier and heavier. I try to pull them out of the water, but I can't. The harder I try, the more they sink. The lake rises up to my knees and continues to get higher and higher. I try to hold on to the dock with all my strength, but my back is scratching against the wood. I have to give up. Now I'm underwater. I can see very little, but I can breathe. The water is warm and I feel much better. However, in a short time I realize I can no longer feel my feet. I look over to see my sister Martha who is eating me. She's long dead and looks horrible. She's decayed. Her lips and ears are missing. Her dull eyes are absent from expression. I hear the sound of my bones crumbling without resistance against her teeth. She bites and swallows, bites and swallows, rising into my knees. I become increasingly nauseous to the point where I violently throw up. I'm surrounded by pieces of my own body, shreds of flesh, scraps of bone, all in a murky cloud that spreads out amongst the water. Avec nouvelles... On se retrouve donc en jeu. Réglez vos paramètres. Vous avez la possibilité de mettre la langue en sous-titre FR. Donc comme je vous le disais, il a été censuré sur PlayStation euh, tout simplement parce qu'il y a énormément de violence au niveau visuel, c'est-à-dire de morbidité. Euh, très particulière. LKI est un studio qui est connu pour ses jeux précédents comme The Town of Light, euh, où ils explorent la thématique de la santé mentale et renouvellent dans ce jeu l'exploration des troubles psychologiques. Nous allons donc incarner euh, Julia. Nous allons être dans la campagne toscane, encore en proie à la Seconde Guerre mondiale. Julia est la fille d'un haut-gradé nazi qui découvre dans le lac le catavre tuméfié de sa sœur jumelle, Martha. Les mystères entourant la mort de Martha euh, vont devoir être évidemment éclaircis. Le jeu joue beaucoup sur le body horror euh, et non pas sur le, le fait qu'on fasse des bons derrière notre écran, mais plutôt sur le body horror ponctuel. C'est celui qui décroche la mâchoire et qui retourne l'estomac. Donc c'est pour ça que c'est vraiment interdit au moins 18 ans, surtout aux hommes sensibles. En du traitement privilégié qui était accordé à sa sœur Martha lorsqu'elle était en vie. Julia va lui voler son identité, euh, se faisant passer pour, le, euh, pour, pour sa sœur jumelle et euh, faisant passer le, son, le cadavre de sa sœur pour le sien. Alors non conseillé évidemment, je le redis aux, aux personnes sensibles car on va être amené à commettre l'impensable. Donc on va partir dans le jeu, on va commencer et euh, on va jouer euh, disons 45 minutes, 1 heure pour bien découvrir le jeu. Et, et puis vous me direz en retour en commentaire ce que vous en pensez n'oubliez pas à vous abonner à la chaîne YouTube à mettre un petit pouce en l'air et, et puis on est parti pour ouvrir la mâchoire et se retourner l'estomac Ciao, I'm Julia, Julia Kay. I'm glad you are here. Nobody has visited me in ages. It's been years now. I must tell you my story, but I don't know where to begin. There is so much that I should start from my childhood, but my memories of these times are vague. I only remember the summer of 1929 when they sent me off to stay with my nanny. Nanny, will you tell me the story of the white lady? No, little sparrow, not tonight. A foggy's coming, see? Yes, I know that when it's foggy, the lady kills young women. But why is she so evil? You see, Julia, pain and suffering can make us do evil things, even if we're not actually bad. Just like soldiers have to kill other soldiers. I like the lady I've decided, Nanny. She must be in so much pain, the poor dear. She still scares me a little, though. So now I'll be a young woman, and she could kill me. Does she kill those who love her? Of course not. That makes me feel better because I love her. But what about Martha? Would she be in danger? Your sister is with your mother, so do not worry. Do you miss them? No. I mean, yes, I miss Martha a little. But I love spending time with you. Now, go to sleep, little sparrow. It's getting late. Okay, nanny. I'll go to sleep and dream of the lady. Was she beautiful? She was beautiful. Yes, very much so. Then she'll be beautiful in my dreams. And will I be beautiful just like her? You'll be even more beautiful. Listen, Annie. Since the lady won't help me because I love her, and since you're not a young woman, could you tell me her story? Even if it's foggy outside. Please. Oh, please, then I'll speak. I promise. Oh, all right. You always get your own way. I loved Nanny and I loved that story. Every time I heard it, it sounded like a new and more mesmerizing tale. Every night I would ask her to tell me about it, even though it scared me. Even now I can remember every single day of that time and how happy I was. According to an ancient legend, the lakes of the area are haunted by the spirit of a young woman who was killed by the man she loved. She was expecting a lover's stroll by the lake, gazing out at the old tree growing on the lake's island. So much hope and desire the death not love, was awaiting her. Oh, the poor dear. That's not fair. Life isn't fair, Poppet. But that's the way it is. And we must learn to deal with it. Okay, I'll try. But it makes me so mad. Keep on reading, Nanny. In Despair, The man confessed he had killed her out of jealousy. So he was hanged on a small island in the middle of the very same lake where he had killed the girl. They searched everywhere, but the girl's body was never found. Since then, her spirit, known as the White Lady, has been imprisoned in the depths of the lake. She grieves eternally for the loss of the man she loved. When fog arises, the White Lady is known to leave the waters of the lake and roam the woods, looking for her long-lost love in vain. Within the fog of dawn, hunters have claimed to hear the wailing of a woman in the distance. I'm a little scared of this story, even though I like the lady. Should I stop reading, my little sparrow? No, Nanny. Daddy always tells me that fear must be faced. Go ahead. Okay, honey. Every time the sad memory of the night she perished stirs in her soul, she takes the life of a young woman by slaying such a life in its youth. Even just for an instant, the lady feels free from the burden of her pain. I spent almost three years with the nanny, but when I came home I quickly forgot how to be happy. My memories did not return until 15 years later, in 1944, when I stayed in that house. I enjoyed setting up cameras in the woods by the lake. My father created a device that attached to the cameras It would make them take pictures at set intervals. I was trying to photograph animals, or whatever else was in that damned place. Ok, donc on se retrouve dans le jeu. Vous voyez que les graphismes sont relativement beaux. Euh, si vous faites attention, le livre quand on l'a lu euh, au début, le livre dans la séquence précédente euh, que la nounou lisait à Julia euh, était écrit en français selon la langue que vous mettez pour les sous-titres et j'ai trouvé ça super bien fait, c'est que tout simplement vous l'aurez autant traduit en français comme il l'était pour nous puisque j'avais mis les langages en FR euh, sous titre FR, donc le livre était automatiquement traduit en français, selon la langue que vous allez mettre, le livre est automatiquement traduit dans la langue que vous avez mis. Je trouve ça un détail quand même super important. à savoir que dans ce, dans, dans ce jeu, Julia est une passionnée de photos. Donc on va avoir des photos à prendre, on va avoir euh, une chambre noire pour développer nos photos. On va avoir énormément de choses à faire, mais pas que, croyez-moi. Donc c'est parti, on continue. Oui, on fait ça. je joue à la manette, hein, mais vous pouvez aussi jouer au clavier. Et si vous écoutez bien, vous pouvez entendre. Et c'est affolant. Hein, vous pouvez entendre le bruit des gouttes d'eau, le moindre petit bruit a été poussé au maximum pour vous mettre dans l'ambiance. Oui. Curve. There's something floating on the side. Daydreaming. Day I would lose myself in my thoughts, but that was a rude awakening. So terrible. I instantly noticed that the person was wearing one of my dresses. I was scared. I dragged that lifeless body as best as I could to the shore, trying not to drown myself. Only when I lifted her in my arms did I realize who she was. It was my sister. My twin, a part of me. Dead. Impossible to comprehend. I was desperate. I didn't know what to do or to think. I have to stay calm. Martha is not dead. It's not possible. It's not true. There's no need to worry. Everything is fine. Oui, tout va pour le mieux, avec un fun. cadavre devant, tout, tout va pour le mieux. Je dois rester calme. Martha n'est pas morte. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas besoin de risquer. 26, 1923. Et okay? voilà comment elle avec la plaque. She, who detested Identity me, de was now cuddling me. Her warmth filled me with life. The pain became bearable. I felt protected. Martha, are you okay? She asked me, speaking slowly in order to let me read her lips. She thought I was deaf. She thought I was Martha. I didn't want the moment to fade. So I meekly nodded my head. I didn't realize I had done something that couldn't be undone. I would have to pretend to be Martha. Forever. Ok, donc euh, comme on a pu le voir, euh, elle a repêché sa sœur jumelle et pour euh, se faire passer pour elle, elle a mis autour du cou le médaillon de sa sœur. Donc sa mère, qui ne l'aimait pas à elle, Julia, adorait par contre celle qui est décédée, Martha. Martha avait par rapport à sa sœur un handicap, elle était sourde, donc ça l'a obligé à Julia qui a pris l'identité de sa sœur puisque sa mère adorait sa sœur. Il a détesté à elle. Ça va l'obliger à faire en sorte de... de faire comme si elle était sourde. Voilà. Donc, on se retrouve devant un cercueil. Donc, tout est extraordinaire. Vous pouvez voir au niveau graphique, il est quand même super bien. Je trouve super joli. Vous allez voir tout... Le, le moment, le peu qu'on va tester enfin, on verra ensemble si on le continue ou pas si je ne le fais pas sur Youtube, je le ferai sur Twitch mais en tout cas, euh, vous allez voir les détails sont affolants le, les bruits, le moindre bruit est vraiment bien, euh, bien calculé tout ça pour nous mettre dans une ambiance et sérieusement, euh, c'est vrai que les tripes faut pas, euh, ne faites pas ce jeu si vous venez de manger quoi, en fait. voilà. donc là on a des choix à faire euh, soit se signer, soit se lever donc on va se signer, puisqu'il fait croyant Let your sacrifice of love be offered for Martha's soul. Into your hands I also entrust my spirit, so that I may be reunited with her in perpetual light, to never suffer the desolation of purgatory. Please grant her eternal rest, O Lord, and may eternal light shine upon her. Something for everyone to do. Alors, on appuie sur le joystick droit pour pouvoir mettre, vous voyez, les petites flèches, les points d'intérêt qu'on peut voir dans la pièce avec lesquels on va devoir interagir, trouver des indices ou faire des choses. Et je peux vous dire qu'il y en a pas mal et ça stresse alors, notre mère nous a demandé de faire je ne sais plus, je n'ai pas lu. Et donc là, on a le papa qui roupille. Hein. Donc, on va aller regarder ici. Après, bon si vous jouez à la manette, hein, c'est pareil, je vous donne les, les commandes si vous jouez à la manette. Vous appuyez Ce sur LT. Nanny must have left them here. Alors au début, ça permet de connaître un petit peu la famille, on va dire. Daddy Soba, we preparing a really nice duet together. On the rare occasions at home, Il faut bien se mettre devant, par contre. Daddy, mommy, and my grandparents. It seems almost impossible that father is a soldier. Alors elle nous a demandé, euh, si je me rappelle, d'allumer les bougies. Donc pour cela, il faut prendre le briquet, vous on se met face aux bougies, on appuie sur Alt, ou sur la touche que vous avez choisie pour interagir si vous êtes au clavier. Et on allume les bougies autour du cercueil. C'est pas glauque du tout. En même temps, vous me direz, ça fait partie de la vie de tous les jours. Mais dans un jeu vidéo, c'est pour se distraire, normalement. Alors, on continue. Quatrième bougie. Voilà, la mère est vraiment persuadée qu'on est Martha. Hein. Like c'est <rire> horrible ce que je vais dire, mais c'est super bien fait quoi. Si on regarde le corps de sa sœur euh, au niveau graphisme, euh, c'est super bien fait. C'est ouais, c'est un peu chelou ce que je viens de dire, mais bon, c'est vrai, c'est bien fait. Books, books, and more books. On va finir de visiter euh, la pièce pour voir ce qu'on a à voir, hein. avant d'aller chercher les fleurs. Bon, on va aller chercher les fleurs parce que la mère, elle, elle hurle. La mère, elle a l'air pète... La pète sec. Hein. et elle porte bien la tête de l'emploi <rire> à mon goût everything always has to be perfect with her Alors je vous rappelle, rappelle qu'on est en plein milieu de la deuxième guerre mondiale. Que le papa est nazi. Donc là, la maman nous euh, a donné des fleurs. Il faut tout simplement chercher où on doit les mettre. Donc c'est pas ici. Au début, je pensais vraiment que c'était un bouquet. Quand j'ai testé le jeu, je pensais que c'était un bouquet à mettre près du cercueil de sa soeur. Enfin, du, du corps, pardon, de sa soeur. Mais pas du tout. Voilà. Donc j'ai cherché un petit moment en fait euh, il voilà, fallait le mettre là puisque les invités sûrement pour l'enterrement vont passer par ici donc on va le mettre de toute façon quand l'action est possible vous avez la petite main comme vous avez vu là tant que vous n'avez pas la petite main vous ne pouvez pas faire l'action si vous entendez un bruit chelou en fond c'est tout simplement ma manette qui vibre parce qu'évidemment dans le jeu ils ont mis euh, la manette qui vibre ou le cla euh, votre écran vous, vous pouvez choisir que votre écran saute quand il y a quelque chose, donc voilà donc, vous inquiétez pas pour le petit vibrement c'est tout simplement ah, quelqu'un m'a fermé la porte au nez What hmm? Yes And I must have fallen asleep. What are they talking about? You can't stay here forever. Why don't you go, go to, to bed? No, no. I want to stay with my daughter. Your daughter? Your daughter? You, you have another daughter, you know. The one who's still alive. Remember? What are you talking about, Irina? Julia is dead. What kind of comment is that? How can you? You should be thinking about Martha. Julia harmed Martha. You know that, right? And as if that were not enough, she has now also abandoned her. It's the same old story. Everything is always Julia's fault, isn't it? Her fault for Martha being deaf, and for you being infertile. Do you think it's the right time for this? Yulia is dead. I mean, dead. Someone killed her. Do you realize that? Of course I realize. I get it. Do you think I'm stupid? No one understands it better than me. She always brought problems. Only problems. It would have been better if she hadn't been born at all. That's crazy! I'm the crazy one? Me? Je viens de faire un bon, pourtant je l'ai fait. Hein. J'ai testé un petit peu, mais je viens de faire un bon avec le cadre. Je vous dis pas. What will life be like now? All the time I didn't spend with you. But now I'm home. We can go fishing together. We can take pictures of butterflies. No. We can't do anything together anymore, can we? Nothing. I miss you. Julia, I miss you. While American bombs continue to devastate the peaceful towns within the El Valley, we have heard some tragic news from the area of La Ramulla. The young daughter of German army general, Ulrich K was murdered near her home. What possible reason could there have be been behind such a cavalier? This is what the Carabinieri. To, be. Hope to find out. Didn't seem to suffer from the situation. All she cared about was that my death was so painful for Martha. But not having me around anymore must have been a great relief to her. At the end of the day, it was better for everyone that it was me who died. And it was better for me too that people thought that the guilt began to consume me. That's when I started having horrible nightmares. Alors là, il faut courir et essayer de trouver... Alors, Martha a perdu son... C'est vous qui allez choisir, mais il va falloir trouver jusqu'au bon... Euh, la bonne phrase, en fait, à faire. identité The good ass. Ok, c'était vraiment euh, hard, le hein. fait qu'elle découpe le visage, hein. mais symbolique. Alors, on peut ah, donc avec elle, quand on a la petite main comme ça, on va examiner l'objet. This, this is, is Martha and me at the festival, festival of the Patriot Saint. Saint. It, was It was only a few months ago, ago. and now. Rien ne les différencie, mis à part une était sourde, en fait, quand on voit la photo. Martha had asked for a picture of me to put in this frame. She wanted me to do one of those expressions of mine that made her laugh. Expressions that she couldn't quite imitate. She used to say that those were the signs of my soul. Can a photo capture the soul? Can I capture Martha's soul? ok toujours pareil hein, R pour mettre en évidence euh, les objets à regarder euh, dans la pièce hop on va regarder euh, avec LT scary fairy tales everything seems to be scary lately yet everything here is so beautiful and bright This is Martha's trinket box. côté chambre Martha et l'autre côté c'est chambre Julien. Alors. It's July 18th. Ça, En même temps, c'était pas obligé ah, Peut-être s'habiller avec les tenues de Martha, ça sera plus réaliste. Hein. On ne peut pas dire que ce soit une férue du shopping. Il hein. n'y a pas énormément de vêtements à se mettre. Apparemment, elles partageaient leurs vêtements, donc bon. Alors, on ne peut pas mettre cette robe, sinon la maman va hurler. On a une ouest, elle est deux là. Ok. est-ce qu'il y a d'autres choses à... Même les reflets, si vous regardez les reflets qu'il y a dans les cadres, c'est détaillé, euh, c'est fou, quoi. Ici on a apparemment tout vu. On n'a pas la clé pour ouvrir la. Et donc elle disait qu'il fallait qu'on fasse une photo en faisant une grimace. Ok. De toute façon on a le journal de quête. Hein. Alors ici c'est côté Julia. I keep my trinket box oh gosh, if Mummy sees this picture, she'll throw it away for sure. It's me and Lapo. I want to see him as soon as possible, so we can mourn Martha's death together. The butterfly collection that Daddy made for me. Nanny will be visiting me soon. I still like to have the books and games from when I was little with me. Est-ce qu'on a d'autres à regarder ici? La penderie. Il y a quelque chose ou pas Non. I'm okay, je suis déjà habillée. Bon, J'ai pas trouvé la clé euh, des boîtes. Euh... Et si on en il n'y a pas d'autre endroit à fouiller. Le bureau on peut pas. Alors les prises électriques ont... c'était vraiment comme ça en 1929. Oh, la vache. Pas du tout dangereux, tout ça. Bon là il n'y a plus rien. Et ici, j'ai pas la clé. I need is in my bag. Alors, euh, vous avez ouvert le sac de Julia, vous pouvez y trouver des objets que Julia emporte toujours avec elle, ainsi que tout objet récupéré au cours du jeu. Les objets sont listés en bas à gauche, sélectionnez un objet pour l'utiliser ou l'examiner. Ok, maintenant essayez de sélectionner la clé ou la carte. Bah, écoutez, on va sélectionner euh, la carte. Alors, voilà un petit peu la carte du jeu. Mais il va falloir l'ouvrir petit à petit parce que là, on retrouve la maison. Et euh, un petit peu plus loin, il y a le, le lac. Donc, on peut dézoomer. Vous voyez, comme ça. Il y a tout ça encore ici, cette forêt. Ici, il y a une maison. La carte est assez grande. Hein. Donc, on va regarder euh, les objectifs. Donc, j'aime avoir mon appareil toujours à portée de main, c'est quand on s'y attend le moins que la, le, le, le cliché parfait se présente à nous, ok je dois mettre une photo de moi dans ce cadre vide, euh, je disais toujours à Martha que je m'en occuperais, mais je n'ai jamais fait elle aurait beaucoup aimé ça donc, elle a dit qu'elle aimait quand on faisait des grimaces alors le carte, l'album, on n'a pas encore fait de photos, le journal de bord donc ça euh, je vous le mets comme ceci je ne vais pas le lire ça rappelle un petit peu tout ce qu'on a dit euh, justement pour la, la chambre blablabla euh, bla bla bla bla, elle avait, avait demandé de faire une des grimaces qui la faisait tant rire pour la photo ok Alors, on ferme et on va par contre utiliser la clé peut-être est-ce qu'on peut l'ouvrir est qu avec euh, est-ce qu'on peut ouvrir celle de notre soeur avec euh, avec la clé The key to my trinket box. Ah, la clé se trouve dans ma boîte à bijoux. Ok. Here is my diary. July 12, 1944. This is a new diary. We moved here today and I forgot my old one back at home. But that's okay, a new chapter in my life, a new diary. They say they brought us here for our own safety, daddy, the war, and everything else. Nanny gave us her house and she went to look after the mansion. It's weird being back here after so many years. I remember Nanny telling me the fairy tale of the Lady of the Lake. It's one of the few happy memories I have from when I was little. Nanny isn't here and that's a shame, but Martha is here with me. Je also je vais pas lire tout le tout le journal hein, pour la découverte sinon on s'en sort pas. Je vous laisserai euh, de vous-même. Oh la, la mère va arriver pour me Pour me lever, il ne faut pas que j'oublie que je suis sourde. Hein. Donc, mon journal intime est là, celui This de... Bah, ce que je disais, euh... on n'a pas la clé. Ça, c'est embêtant. Donc là, on a le journal intime. Je ne vais pas le, le, le, le lire. July 16, 1940. Donc je vous laisserai le, le lire vous-même. Hein. Et on va donc descendre sans oublier que nous sommes sourdes surtout. Pareil, on appuie sur RR, hein, on va avoir plein d'objets euh, voilà, qui vont s'afficher. On va descendre avant que notre mère se pointe. Hein. Il y a encore, vous voyez, plein de cadres euh, et on peut courir. J'ai bon, oui. Là, les portes, on pourrait euh, ouvrir. Mais on va descendre, sinon la vidéo va durer deux heures. Martha's breakfast is ready. We can go. Yes, yes. It's getting late. Did you leave the newspaper for Martha? You know how much she likes reading it. Yes, Irena. It's on the table, can't you see? And that camera, are you leaving it there? Yes, Irena. Can't you leave it there for a few more days? Do you mind? It was for Yulia. I will take it away soon. I, I promise. The sword makes me so sad. See, it there is as if I don't know how to explain it. All right, all right, all right, but let's go now. We have too much to do. We can't stay here all day, talking. Mummy is right, though. Martha always read everything. It's me who will now read the newspaper instead. They'll be out all day. The funeral preparations will take them a long time. Alors les objectifs, on doit donc faire la photo ici et ça nous dit celui que mon père a laissé sur la table pourrait fonctionner et au niveau du journal il faut qu'on qu fasse exactement comme fait, faisait Martha euh, et en fait elle aimait bien lire le journal euh, Donc, on va faire ça. Hop, hein. Toujours bien se positionner, sinon on n'y arrive pas. Et prendre son temps de bien garder. Plus plus de photos, Donc, on embarque l'appareil photo. Ça va sembler bizarre, je trouve, cette affaire, je peux puisque... On va devoir prendre notre première photo. Euh, l'appareil photo est très important dans le jeu. Et au début, quand on va utiliser l'appareil photo, euh, c'est assez spécial parce qu'il va falloir cadrer, il ne va pas falloir être trop près, il va falloir que la photo soit nette pour pouvoir valider. On va prendre l'appareil photo. Alors, Vous êtes sur le point d'utiliser l'appareil photo de Julia, c'est un relais corps de 1940 avec une pellicule de 120 mm. Vous pouvez l'utiliser pour prendre des photos tout au long du jeu. Certaines photos contiendront des éléments cachés qui feront progresser l'histoire, donc l'appareil est super important. Lorsque vous tenez l'appareil photo, une icône s'affiche pour indiquer les points d'intérêt. Cette icône apparaît et devient plus nette au fur et à mesure que vous vous approchez. Appuyez sur X pour voir votre appareil photo et les accessoires qui sont installés. 1 sur 3. OK. Cherchez le sujet que vous souhaitez photographier et appuyez sur A pour continuer ou Y pour quitter le mode appareil photo. Donc nous on doit, alors plus on va s'approcher, plus ça va être net. Donc, OK, on va utiliser l'appareil. Vous êtes sur le point de prendre votre première photo pour simplifier la simulation, les réglages s'affichent sur la... Et je... je vais pas le lire, mais enfin, je vous laisse le lire. Et on, on va voir ensemble. Donc, sur la gauche, ça nous dit, euh, voilà, comment on va réussir à prendre notre photo. Il va falloir que ce soit net. Et on peut voir en haut, vous voyez, euh... il y a marqué « Trop éloigné »,« Bonne exposition ». OK Donc, OK. Euh... On va essayer de viser notre petit moineau. Est-ce qu'on peut s'avancer Super cadré, mais c'est encore flou. Vous voyez Alors, là, il va falloir qu'on qu règle pour mettre la pellicule et il faut qu'on arrive à zoomer pour euh, pour pouvoir prendre une photo vous voyez sujet cadré pas de problème bonne exposition par contre il va falloir euh, que on, on zoome pour euh, enfin, qu'on qu arrive à mettre que ce ne soit pas flou vous êtes sur le point de prendre une photo blablabla. OK, par contre, j'aimerais bien qu'elle soit pas floue ma photo. Toujours flou Là, on a une bonne exposition. un peu flou si je me recule bon, si je la fais flou c'est pas très grave hein, mais ça c'est juste pour nous apprendre vraiment comment se servir de l'appareil bonne expo voilà et là on a net Ok. En bougeant, euh, vous savez, avec le petit triangle sous le joystick gauche, là on l'a net. Donc on va prendre la photo. Parce que tant que vous n'arriverez pas à faire la photo nette, euh, ben, vous ne pourrez pas passer à autre chose. Regardez un petit peu le, les graphismes, le paysage, etc. On dirait vraiment qu'on y est hein, dans cette baraque, hein. bien que j'aimerais pas y être, mais bon. Alors, et maintenant il faut qu'on développe, je suppose, la photo. On va regarder nos objectifs. Le cadre, essayez l'appareil photo, développez et imprimez la photo dans la chambre noire. Ne vous inquiétez pas, au début, c'est juste pour vous montrer comment il faut faire. Par contre, après, serrez vos estomacs. Hein. Donc, on va d'abord finir ici, on n'a pas lu le journal euh, que Martha aime lire. Brutal Assassination in San Casciano. Julia Kaye. Une jeune femme d'une famille respectueuse, brutalement mordée près de son maison. Carabinieri investigue. Un motif politique émerge. Martha n'a pas été tuée par la politique ou la guerre. Elle a été tuée par quelque chose de plus près et beaucoup plus moins clair. Je vais découvrir la vérité. Alors on peut choisir, vous voyez, en, en, en se déplaçant, quand ça met la petite bulle, on peut choisir hein, qu'est-ce qu'on veut lire en fait. On va lire ça. Distressed but supported by faith, Erenei the mother, Erich the father, and Martha the sister sadly announced Julia's passing. The funeral will take place in La Romala, Thursday, July 20th at 9.30pm, departing from the property of the deceased. First improvements in food registration. Bread rations increased by 50 grams per day as of April 20th. A kilo more every month of soup ingredients. Reforms to the treatment of agricultural workers and an unexpected distribution of jam. Firm bulwark even in the skies. 159 aircraft of the Germanic defense shot down in 24 hours. Major Russian operation northwest of Jassy. Enemy convoy lost in the Mediterranean. Il y a encore les russes hein, là-dedans, hein. on dirait pas, mais ils nous ont encore... Ok. Donc on va, il faut qu'on développe donc la photo dans la chambre noire. Alors, visitons un peu cette maison. Ça fait déjà euh, un peu moins d'une heure, mais euh, je fais ce que je peux, hein. ça reste un jeu où il faut découvrir... I always picked up loads of techniques. OK donc la cuisine alors les photos doivent être développées dans une chambre noire au sous-sol OK alors, on va chercher le sous-sol ici We are so lucky in these difficult times pantries are empty and people are going hungry but with a german general for a father food is never scarce Bah oui il y a un père Nazi tu ne devais pas avoir de soucis. Alors on est dans la chambre noire. On va développer la photo. Daddy, a set up his when I want to. Daddy had this device brought here last week. It's sold, but it still works. He has always loved everything technological. Je regarde un petit peu autour de moi hein. OK, donc on est parti pour développer la photo. Alors, je pense que je vous ferai la découverte sur deux, trois maximum épisodes. Et vous me direz euh, ce qu'il en est, euh, ce que vous en pensez. Déjà, à la fin de cette première vidéo, vous me direz ce que vous en pensez. Pour les amateurs d'horreur psychologique. Pour développer une photo, vous devrez d'abord utiliser l'agrandisseur est un document, un instrument optique qui permet de traiter le papier photo. Donc, tout ça, pour ceux qui ne connaissent pas la photo, blablabla, bla, bla. je vous laisse lire. Alors, on va choisir la photo, donc on va prendre la dernière bien sûr qu'on a fait puisqu'elle était nette, on va développer cette photo. Alors, il va falloir utiliser les commandes pour ajuster ici en bas que tous les ronds que l'on peut voir soient bien euh, soient bien droits. Alors, ici on peut bouger, vous voyez, le papier. Et à droite on voit carte mal, mal placée mais c'est net donc on va déplacer ici pour que ce soit net ok alors après il faut descendre avec le joystick droit pour bien cadrer la photo essayer de mettre nos trois points alignés bien comme il faut en bas voilà bon positionnement des cartes net donc là on devrait pouvoir faire la photo donc là on attend Et par contre, il va va arrêter quand la, la, la, la petite aiguille est dans le verre. Hop. Alors ça c'est juste vraiment les prémisses. Okay. It seems that the camera works perfectly. Now I can take a self-timed photo from Martha's frame. Objectif mise à jour. On va la mettre dans l'album. Alors, il faut qu'on fasse une photo euh, de nous. donc euh, hop. Et on en restera après la photo de nous. Si vous voulez en voir plus, vous me direz dans les commentaires. Mais de toute façon, je ferai la découverte sur deux, trois épisodes. Donc, moi, ayant déjà testé, je sais, donc je ne traîne pas trop pour vous faire la découverte. Euh, Épisode 1. Ici, il y a un trépied, donc il va falloir y placer effectivement l'appareil photo. Ce n'est pas l'époque où on avait euh, nos, nos, nos iPhones pour prendre des selfies. Hein, ça n'existait pas. Donc là, on va devoir régler le minuteur pour le temps de s'asseoir pour pouvoir prendre la photo. Hop, On fait le tour. On va s'asseoir. Alors, on va lancer le minuteur. On va faire un sourire. On n'avait pas grimace en option, donc on va faire un sourire. Ok. Donc, Hop. on prend la pellicule. On peut prendre l'appareil photo, je ne me rappelle plus. Non, je ne pense pas qu'on puisse reprendre l'appareil. Hein. Et là, donc, on va retourner dans la chambre noire. Alors, ça va être un petit peu le côté casse-bonbon du jeu. Parce que vu que les photos vont vous déclencher les événements, vous allez devoir non-stop venir ici pour euh, bah, développer vos photos. Alors, on recommence. On en restera là pour ce premier épisode. Je vais développer la photo quand même. Et on ira la mettre dans sa chambre. Photo. Mais ne But croyez pas que le jeu first, est yet, basé que sur ça. Je peux vous assurer film. que vous allez avoir des frissons. Voilà. I think I'm crazy. ok donc on choisit une autre photo voilà ici pareil on va devoir euh, ajuster l'image pour qu'elle soit correcte notre hop, notre photo on va décaler notre papier à le joystick droit c'est le joystick gauche concentre l'image là c'est flou avec t on met et là bon positionnement des cartes net on peut faire la photo Alors les photos c'est un petit peu redondant mais voilà c'est ce qui va débloquer l'histoire. Vous allez prendre des captures de photos de fantômes, de choses bizarroïdes qui vont se passer donc c'est important quand même. Alors avec X il faut vraiment arrêter au moment où c'est vert. Et là on va se voir pour la première fois en photo bien qu'on s'est vu tout à l'heure. On est assez mignonne. But I never had the slightest doubt, and nor did Martha. Strange how what identifies us most deeply is not visible to anyone. Passively thinking about Martha and what had happened, but suddenly a thought took control. The memory of that day at the lake was becoming more and more like a dream when, after awakening, the image becomes more and more faded. Could it be that the memories were a figment of the mind? had i been the one that hurt my sister i had always envied her and now i had taken her identity i experienced a suffocating pattern of thoughts i decided to go straight to the lake to retrieve the film rolls they would tell a different story i was sure but deep down i kept hoping they would confirm my fading memory <clears throat> I feel is eating me up. OK ben on va rester là de cette partie 1 hein. donc les pellicules le même jour à 23h30 on ira développer euh, dans la partie 2 de la découverte on peut accéder au briquet via le sac de Julia, bien sûr. On verra tout ça euh, la suite dans la partie 2 de la découverte. Là encore, vous allez me dire Ouais, bah, on a vu l'autre qui décortique le visage de sa frangine dans son rêve. Mais croyez-moi, plus ça va avancer, plus vous éviterez de jouer à ce jeu. Laisse tout ma plainte, croyez-moi. Donc là, on va rester là pour cette partie 1. Hein. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi par rapport au graphisme, par rapport à l'histoire. Euh, par rapport à ce que je vous ai montré jusque-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner, un petit pouce en l'air. un commentaire, je vous réponds toujours, vous le savez. Et on se retrouve très vite pour la partie 2 de Martha is Dead. Et là, on va rentrer dans le sujet, je dirais. Donc, il faudra qu'on pose ben, la photo à l'étage dans la chambre euh, où on s'était réveillé après le premier cauchemar, où on découpait le visage de notre sœur. Pour y mettre, je pense, la photo dedans. Et là, on veut aller au lac. Parce que rappelez-vous, au niveau du lac, avec notre père, on avait une passion. Donc, du moins, Julia euh, avait une passion. C'était la photographie. Très complice avec son père. Pas du tout aimé de sa mère. Et plutôt, sa soeur jumelle dont elle a pris l'identité, Martha, donc, était beaucoup plus proche de la mère. Donc, il y a un petit conflit avec les parents sur une préférence sur les jumelles. Euh, la maman accuse Julia, que nous jouons ici qui a pris l'identité de sa sœur jumelle Martha, accusé Julia de tous les maux de la planète. Elle, elle n'aimait pas du tout sa fille, elle préférait la jumelle sourde, donc Martha, à qui on a volé l'identité. Hein? Vous voyez un petit peu, ça se complique tout ça. Mais bon, on se retrouve très vite pour la suite. Je vous fais des gros bisous. Et puis, à très vite pour la suite des aventures de Martha dead. Bye bye